Bonjour et bienvenue à tous, je suis Karine De Falqui, vous êtes sur KDF en Air et aujourd'hui, on va parler d'une application pour les créateurs et réalisateurs. C'est parti Aujourd'hui, je voudrais vous faire découvrir, Shot designer, une application qui permet de faire le découpage technique de votre projet, que ce soit un court-métrage, un clip, une pub ou une web-série. Cette application disponible pour les ordinateurs Mac et PC est téléchargeable sur le site Dollywood Camera Work. Pour les tablettes et les smartphones, il faut vous rendre directement dans le store et télécharger l'application. Chaque designer a une version gratuite qui vous permet de tester le logiciel. La version Pro à 21,99€ donne la possibilité de créer plusieurs séquences, de les partager et de les synchroniser avec vos équipes ou encore de les transformer en PDF par exemple. J'utilise ce logiciel non seulement parce qu'il est hyper simple, et vous allez le voir, mais aussi parce que comme je ne sais absolument pas dessiner, ça me permet d'expliquer au chef de poste ce que je veux faire, et plus particulièrement dans un premier temps, au chef-op. On va faire cette vidéo en deux temps. Je vais d'abord vous montrer rapidement comment ça marche sur l'iPad, parce que on se rend mieux compte, je trouve, des fonctionnalités du logiciel quand on le tripote directement. Et ensuite, on fera une mise en situation sur l'ordinateur. Pour commencer, il faut ouvrir l'application. Donc, quand on n'a pas la version Pro, on voit qu'on ne peut pas accéder à tout. Je ne vais pas m'enregistrer tout de suite pour que vous puissiez voir les différences entre version Pro et version gratuite. On appuie sur New Scene pour démarrer une nouvelle séquence. C'est parti pour la visite guidée. Le logiciel est uniquement en anglais, mais c'est assez simple. À première vue, on a un fond qu'on peut bouger, réduire ou agrandir. On a une flèche qui ouvre un tableau shot list, c'est-à-dire les plans qui seront prévus dans la séquence, et un menu en bas. Dans ce menu, ce qui va nous intéresser, c'est la disquette qui clignote pour nous permettre d'enregistrer notre travail. A noter que si on clique dessus en version gratuite, on ne peut pas enregistrer ce qu'on fait. Donc c'est embêtant Vous pouvez toujours faire une photo d'écran, mais c'est moins pratique pour retravailler le projet. Le logiciel vous propose donc d'acheter la version pro. On va retourner dans notre nouvelle séquence et dans le menu en bas, toujours, à côté de la disquette, quand on clique sur « plus », on découvre des sous-menus. Donc le mot « add » signifie « ajouter » et à chaque fois, vous pouvez ajouter un élément, un personnage, une caméra, un accessoire, un élément de décor, de la lumière ou des annotations. En dessous, vous avez la possibilité de télécharger un fond qui vous convient et d'utiliser un viseur pour vous rendre compte des optiques sur une photo existante ou sur un décor si vous êtes en repérage. À côté, ce sont les différentes pages que vous pouvez avoir et dans le menu Layers, qui signifie couche, vous pouvez verrouiller des éléments de votre séquence. Scene Freeze, ou littéralement Scène Congelée, dispo uniquement en version Pro, offre la possibilité de tester différentes configurations sur une même séquence. Résultat, sans avoir à tout effacer, pour la même séquence, vous avez une version possible avec des caméras en mouvement et par exemple, une autre version avec des caméras sur pied. C'est plus simple, visuellement, lorsque vous parlez des options que vous avez avec le chef-hop. Les flèches, c'est pour avancer ou revenir en arrière sur ce que vous êtes en train de faire. Et l'appareil photo vous permet de prendre une photo et de visualiser les optiques. Le highlighter mode permet de surligner un point particulier quand vous expliquez votre séquence à quelqu'un. Ensuite, les boutons à droite permettent de créer une animation dans votre séquence. Mais pas de panique, nous allons tout voir dès maintenant. Tout va bien se passer. Les deux ronds que vous voyez là représentent vos personnages. Si l'on se remet dans le menu, vous voyez que les filles ont deux traits et les garçons un seul. Il y a différentes couleurs pour que vous puissiez vous organiser comme vous le souhaitez. Pour rajouter un personnage, vous cliquez dessus. L'application vous demande où vous le souhaitez et vous appuyez à l'endroit où vous voulez le positionner. Vous pouvez aussi dupliquer un personnage en maintenant votre doigt dessus. Pour l'instant, les personnages sont tous liés entre eux. En cliquant sur chacun, un chiffre apparaît indiquant la position du personnage, c'est-à-dire dans quel sens il regarde. Ça signifie que votre personnage est autonome et peut être bougé dans l'espace. Quand il n'est plus sélectionné, il redevient lié avec tout le reste. Quand le perso est sélectionné avec le halo bleu, si vous cliquez une nouvelle fois dessus, vous avez un menu qui apparaît. Dans ce menu, on vous propose des actions. Walk to. Le perso marche vers une destination, mais laquelle À vous de le montrer. Walk from. Le perso vient de là, par exemple. Axis Line 2, qui fait référence à l'axe des 180 degrés pour éviter de sauter la ligne dans vos plans. Les caméras seront toutes du même côté. Un petit truc sympa, c'est que dans les déplacements de vos personnages, vous n'êtes pas obligé d'utiliser des lignes droites. Pour ça, vous cliquez sur la ligne et une fois sélectionnée, vous appuyez à l'endroit qui vous plaît. Un point se rajoute et vous permet de faire une courbe. Réitérez l'action si besoin. En cliquant une fois rapidement sur le trait ou la courbe, le menu s'affiche pour que vous puissiez rajouter des points de contrôle, bouger le segment, l'effacer ou changer le sens du déplacement. Bref, revenons à notre perso. Dans son menu, vous pouvez effacer, dupliquer, ajouter des infos ou le nom de votre personnage, par exemple Brad, changer la couleur ou le genre, bon, comme c'est Brad, c'est un garçon. On va donc lui mettre une ligne et pas deux. Intéressons-nous à notre personnage et son chiffre qui représente la première position dans laquelle il est. Si on souhaite lui faire tourner la tête, on rajoute une deuxième position. Pour ça, on appuie sur le chiffre et hop Un nouveau menu apparaît proposant deux choses. Une tête qui tourne avant le premier chiffre ou après. En vrai, on s'en fiche car on peut le régler à n'importe quel moment et gérer comme on veut. Si finalement vous changez d'avis, un clic, et on a la possibilité de l'effacer avec Delete, Turn ou de le cacher. Tout ce que l'on vient de voir pour les personnages, c'est la même chose pour les caméras, la lumière et tous les éléments que vous souhaitez rajouter et qui se trouvent dans le menu plus. Prenons une caméra, la verte. Moi j'aime bien le vert, hein, c'est synonyme d'espoir. L'application vous demande où vous souhaitez l'ajouter. Cliquez et la caméra apparaît. Elle fonctionne exactement pareil avec un chiffre d'action, si elle doit pas noter horizontalement ou verticalement, et un menu dans lequel on va s'intéresser à une chose, « Shot Description », qui est, vous l'aurez compris, la description de votre plan. Ce que vous écrirez ici se placera automatiquement ici, dans la « Shot List ». L'appli vous propose de donner un surnom à votre plan ou votre caméra, et ensuite de détailler le plan. Automatiquement, cette première caméra est la « A, a », et si vous en rajoutez une autre, ce sera la « B », et ainsi de suite. Tout est changeable, bien sûr. En rentrant les infos de vos cadres, elles s'inscrivent en dessous et aussi dans la shot list. Maintenant, on voudrait un mouvement de caméra pour suivre Brad. Mon Brad qui a un peu bu, faut le dire. Pour cela, on sélectionne la caméra, on clique une nouvelle fois pour obtenir le menu et on choisit Track to, qui est vers où la caméra va se déplacer. La question nous est posée et on appuie à l'endroit où on veut poser la caméra, à son arrivée à ce qu'on estime être donc la fin du plan. On a donc la position 1 et la position 2. On peut réajuster les axes, rallonger le déplacement et jouer comme on l'a vu avec le trait qui devient une courbe si on le souhaite. Vous avez vu, c'est pas difficile et surtout moi je kiffe parce que c'est ludique, c'est intuitif, on se prend pas la tête et franchement c'est vite fait. Tous les éléments ont des menus et fonctionnent tous de la même manière. Alors, comme vous le savez, on commence à se connaître, vous et moi. J'adore quand c'est rigolo. Et pour le coup, Shot Designer nous permet de nous amuser, tout en travaillant hein, quand même. Faut pas déconner. Alors, tout à l'heure, on a vu dans les menus cette partie-là, la partie animation. Et eh bien, voici comment ça marche. À partir du moment où vous avez des déplacements dans votre séquence, vous pouvez voir ce que ça donne. Tout d'abord, cliquez sur le toggle, cette petite roue. Vous voyez, tout a disparu et ici, ça tourne. C'est la première position de votre plan, donc vous sélectionnez ce qu'on voit dans ce début de plan. En l'occurrence, ici, la position 1 de Brad et la position 1 de la caméra. Maintenant, on choisit le numéro 2 et on clique sur les positions 2 de Brad et de la caméra. Comme on peut le voir, les premières positions se sont effacées. Pour pousser le truc plus loin, en cliquant sur chaque chiffre en bas à droite, vous avez un menu à nouveau pour régler la vitesse de la caméra et de votre personnage, par exemple. Pour voir ce que ça donne, Cliquez sur Pause, puis sur Play. J'adore Ce n'est qu'un petit exemple, mais sachez que vous pouvez multiplier les caméras, les personnages, les mouvements, la lumière, bref, ce que vous voulez. Maintenant que vous avez eu un aperçu de ce qu'offre cette application, on va faire un peu de pratique. On va prendre une séquence écrite, des photos de repérage, et je vais vous expliquer ma séquence sur Chat Designer, et on verra ce que ça donne en vrai. Vous êtes prêts Alors, attachez votre ceinture pour ceux qui me découvrent, je suis la créatrice de Vol69, qui est une série humoristique loufoque et décalée qui se déroule dans un avion. Résultat, Shot Designer a été hyper utile. Tout d'abord, j'avais trois décors. La cabine de l'avion, le cockpit avec les deux sièges et les toilettes. J'ai donc cherché ces décors sur le web, que j'ai adaptés sur Photoshop à mon projet pour pouvoir les importer dans Shot Designer et avoir une base de travail. Shot Designer m'a permis de créer un plan figure et comédien, avec la figure en blanc, les silhouettes en vert et les comédiens en jaune. Je l'ai fait pour chacun des épisodes parce que ça m'aidait et ça aidait l'équipe technique aussi. J'ai aussi fait tous les plans un par un que j'ai inclus dans mon document de découpage. Ce qui donne ça. On a le numéro de séquence, plan, effet, le visuel créé avec Shot Designer, deux cases, une pour l'image et une pour le son et le scénario. Alors c'est un travail colossal, mais je vous jure que partir avec un tel document en tournage, ça soulage et ça permet de faire face à d'éventuels problèmes qui peuvent arriver. Alors sur l'épisode Paris-Marseille, nous avons des mafieux. Voici le découpage, plan par plan, de la séquence. Dans cette séquence, les mafieux vont faire des achats au duty-free quand la chef de cabine passe avec son chariot. Malheureusement, ça ne va pas se dérouler comme prévu. Jetons un œil à la séquence sur Shot Designer. On a un titre de rappel, des photos du repérage, mon fond d'avion que j'ai importé en faisant plus et background image, et ensuite, le déroulement de la scène. Ce qui était prévu, c'est que la chef de cabine, Nathalie, avec son chariot, avance dans l'allée et se fasse arrêter par les mafieux pour des achats. On avait donc en prévision un travelling arrière fait au stead et ensuite des axes fixes sur les personnages. Avec l'animation, voilà ce que ça donne. Travelling arrière. Papotage entre Nathalie et les mafieux. Tout le monde se rapproche du passager de devant et ce plusieurs fois. Ils se remettent tous à leur place et continuent de discuter. Puis Nathalie s'en va avec son duty-free. Comme vous pouvez le constater, c'est beaucoup plus facile d'illustrer une scène avec une telle animation, encore plus quand on ne sait pas dessiner ou qu'on n'a pas les moyens de payer un storyboarder. Je vous propose maintenant de regarder ce que ça donne, une fois tourné et monté, avec le son, la musique et le jeu des comédiens. Action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 Toi, tu sais me parler, toi. Non, Pietro. Je suis en depuis ce matin, j'ai envie de m'en faire un. Ah, vas-y, régale-toi, Lino. Vas-y, vas-y. Oh, vas-y. Oh, Il résiste, le con. Ne vous inquiétez pas, monsieur, ça ne va pas être là. Qu'est-ce que c'est, ça Non, mais c'est de la merde, oh. Eh non. Bon, on va en prendre trois. Hein, comme ça. Par contre, moi, je suis beaucoup plus tactile, vous voyez. Ah j'ai quelque chose pour vous. Mm -hmm. Des gants cuir. Oh. Voilà. Vas-y, vas-y, mais attends. Bien. Pour voilà, l'achat d'une paire de gants en plus, la compagnie vous offre 100 grammes de bœuf. La bonne. Oh, non, non, fais-moi deux rails au cabèche. Toi tu vas les kiffer, toi, avec ce tarpendou. En plus tu sens bien les artères là. Et la veine, la veine, tu la sens quand ben, elle se gonfle Je, je, je la sentais. Là... Tu la sentais un verre d'eau, peut-être Non, c'est rien, là. il a fait la prise du sommeil, il va se réveiller. Madame, je crois qu'il a canné le gonze. Tu m'as fait ça, mais tu es trop con. Il a 20 ans, le minon. Hein, tu aurais pu étrangler le vieux là-bas. Bon, au pire, on a qu'à s'escamper à la fin. Non, ça va, monsieur. Pas besoin de vous escamper. Ah. On a de très bons nettoyeurs. Ça mmh. sera classé en suicide. Un drap. Blanc. Ouais. C'est parti. Merci. Ah, désolé. 20 ans. peut de con, Je ne dis ta gueule. Ça vous a plu Comme vous avez pu le remarquer, mmh. des choses ont été rajoutées, comme le passager au début qui prend le casque ou le papy qui déglutit. Il est important de ne pas rester figé sur ce que vous avez créé sur Shot Designer, surtout si vous avez de nouvelles idées en plateau. Mais dans l'ensemble, c'est un outil précieux qui vous aidera incontestablement. Voilà, j'espère que ce tuto spécial Shot Designer vous aura donné envie de le tester. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. C'est donc tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker, de mettre des petits pouces en l'air et de partager. Allez, à toutes